Jérusalem, resplendis! Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde! Tous, ils se rassemblent ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront des exploits du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce Fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours il aura souci du faible et du pauvre du pauvre dont il sauve la vie toutes les nations seigneur se prosterneront devant toi Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, ⁇ Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?⁇ Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. ⁇ Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sers et frères, dans le prolongement du temps de Noël, l'Église nous invite à célébrer l'épiphanie du Seigneur qu'on appelait autrefois la fête des rois. Elle célèbre la manifestation ou la révélation du Christ lumière pour toutes les nations. L'évangile nous présente des membres du peuple élu, pris d'inquiétude à l'annonce de la naissance du Messie, qu'ils appelaient pourtant de tous leurs voeux dans leurs prières. Les juifs savent tout à son sujet, mais ne font pas un pas dans sa direction. Alors que les païens se mettent à sa recherche, et nous? De quel côté nous situons-nous? L'apparition d'une étoile attire des mages d'Orient à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs, mais elle les conduit finalement à Bethléem auprès d'un enfant immergé dans la modestie d'une famille apparemment ordinaire. Ils viennent se posterner devant lui en un acte d'adoration qui constitue les prémices de la vénération religieuse que toute l'humanité au long des siècles offrira au Christ. Matthieu a appliqué à Jésus ses prophéties. Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Les mages venus d'Orient étaient considérés comme des sages et des prophètes au temps de Jésus. Les mages ont reconnu Jésus comme le Messie. Il a eu droit au présent de l'or, signe de sa royauté. Il reçut l'encens qui était offert à Dieu lors des cérémonies au temple. Jésus est vraiment Dieu. Il est aussi un humain, car les mages lui donnèrent la mire. Cet élément servait à l'embaumement des corps. Nous avons à être cette étoile qui amènera nos frères païens à se mettre en route, jusqu'à la rencontre décisive avec le Christ qu'ils reconnaîtront comme celui que leur cœur cherchait. Est-ce que, tel que nous sommes, nous donnons envie aux autres de se mettre en route? Des fois, nous nous comportons comme Hérod, en empêchant nos prochains d'avancer, de progresser. Dans notre vie, parfois tout est clair, lumineux. On sait où on va. Il y a comme une étoile qui nous conduit. Mais à certains moments, ce sont les ténèbres le plus complet. Ne pas s'arrêter de chercher, frapper à la porte de ceux qui pourraient nous aider à voir clair à nouveau. Jésus, lumière des nations. Dieu veut que les païens soient associés au même héritage, au partage de la même promesse. Dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile, qu'est-ce que nous faisons pour amener les païens à partager la même richesse, les mêmes valeurs, la joie de la découverte du Christ? N'y a-t-il pas des baptisés autour de nous qui soient des païens à amener à la découverte de Dieu? Jésus croise la vie de beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à lui. Un petit effort aurait changé leur vie. Ils auraient rencontré le roi de la joie, de la paix. Cela requiert de la bonne volonté de le chercher, comme les mages, de sortir de notre apathie, de notre routine, d'apprécier l'humain, chance de trouver le Christ. Si on ne le trouvait pas, on n'a rien trouvé dans la vie, car lui seul est le sauveur. Trouver Jésus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 à connaître la vérité qui donne la vie. Et sans lui, rien de rien ne vaut la peine. Comme les mages, nous voulons nous mettre en route, suivre l'étoile, suivre l'étoile et ne pas rester coincé dans notre Jérusalem. Pour chacun de nous, Dieu allume une étoile, c'est-à-dire qu'il affine en nous avec notre collaboration, l'intuition du bien. Nous sommes tous à la recherche du Seigneur. Nous, mais aussi bien des gens sans d'autres cultures, d'autres traditions. Parfois, nous sommes conduits comme par une étoile. À d'autres moments, c'est l'obscurité. L'important est de continuer à chercher. Ouvrons, frères et sœurs, aujourd'hui nos cœurs. Levons les yeux, car c'est en nos nuits que brille l'étoile du salut, c'est au cœur de nos difficultés que se révèle le mystère, c'est à notre humanité souffrante qu'est né le Fils de Dieu. Il offre à tous les hommes sa paix et sa lumière, il, est, il les aime d'un amour sans frontières, il est le visage de la joie. Offrons nos vies au Père, au Fils et au Saint-Esprit.